ensemble les lettres C et G. La lettre C chantera ici que comme dans le geste que tu vois sur ce personnage. Que comme dans canard, carré ou bien collier. Et nous verrons aussi la lettre G qui va chanter G, deux sons assez proches, que, g, g comme dans globe, grue, ou bien encore dans grenouille. Je vais te donner des mots à l'oral, tu devras écrire C si tu entends que comme dans Canard ou G si tu entends G comme dans globe Prépare ton ardoise comme le modèle Fais une petite pause si tu as besoin et ensuite on démarre Premier mot Car Comme le car qui emmène les enfants à l'école Deuxième mot Gare, l'endroit où s'arrêtent les trains pour prendre les voyageurs. Gare. Troisième mot. Classe, l'endroit où tu travailles. Classe. Quatrième mot. Glace. Glace, ce qui est froid le dessert que tu manges froid 5 Grue. une grue pour faire des travaux 6 cru comme par exemple lorsque tu manges de la viande qui n'est pas cuite cru 7 coûte quand tu payes un objet et que tu demandes combien ça coûte. Et 8, goûte. Quand tu goûtes à quelque chose, c'est que tu testes pour savoir si ça te plaît ou pas. Goûte. On passe à la correction. Voilà, observe bien les réponses que j'affiche ici, qu'on qu parlait à ton travail. Vérifie si tu t'es trompé quelque part. Pour tracer la lettre C, tu démarres du premier interligne. Tu tournes comme un A, mais tu t'arrêtes à la moitié du chemin. Pour tracer la lettre G, c'est la même chose. Tu démarres comme un A. Et au lieu de redescendre pour tracer une canne à l'envers, tu descends pour tracer cette fois-ci une boucle et tu reviens sur ta ligne d'écriture. Passons au jeu du détective. Aujourd'hui, tu, devoir... Aujourd tu vas devoir retrouver toutes les lettres G. Attention, tu n'as que 15 secondes, ça va très vite. Est-ce que tu es prêt J'enlève le cache et je démarre le compteur. C'est parti On y va pour la correction. Je garde le numéro 1, c'est bien un G en écriture script. Je barre le numéro 2 puisque c'est la lettre J. Je barre le numéro 3 puisque c'est la lettre Q, toujours en script. Je garde le numéro 4, c'est bien la lettre G. Je barre le numéro 5, c'est la lettre B. Deuxième ligne en écriture cursive. Je barre le numéro 6, c'est la lettre Q. Je garde le numéro 7, lettre G. Je barre le 8, c'est la lettre P. Je garde le 9, lettre G. Je barre le 10, lettre J. Voyons maintenant le code secret du jour. Il fallait donc noter les numéros suivants. Le 1 le 4, le 7 et le 9. Ce nombre se lit donc 1000 479. laisse quelques secondes pour lire ces mots. Nous allons ensuite les relier aux bonnes images. Pour t'aider un peu, nous allons colorier d'une première couleur toutes les lettres G et d'une autre couleur toutes les lettres C. Dans ce mot, je colorie la lettre G en rouge est que tu en vois d'autres G Il y en a un autre ici. Et il y en a un dernier tout en bas. Je change de couleur et nous colorions maintenant les lettres C. Il y en a une ici, une sur la troisième ligne et enfin une dans l'avant-dernière ligne. Nous allons maintenant lire les mots, puis nous allons relier aux bonnes images. Premier mot, avec le son « g une glace. Deuxième mot, avec le son « que », cette fois. Il s'agit d'un camp, un camp avec des tentes, pour faire du camping le même début de mot. Troisième mot. Il s'agissait de la classe. Le mot suivant. Avec le son G. Et regarde bien, il y a un U pour vraiment protéger et chanter G devant le E. Il s'agissait d'une bague. Avant dernier mot, c'était un bac, un bac dans lequel on peut ranger des choses ou mettre de l'eau. Et enfin, nous vérifions si le dernier mot correspond bien, il s'agissait des gants.